Salut Dans ce tuto, on pourra voir comment décorer facilement ce coffres pour faire une urne de mariage. On pourra voir aussi comment faire cet effet vieilli en façon très facile et même très économique. Pour faire ça, on a besoin de peinture acrylique, blanc, une couleur nacrée, marron et de l'or Des tampons cristal, avec leur support en plexi, vernis-colle, paillettes en poudre, pinceau éponge plat, les vernis en bombe pour fixer les paillettes, donc ça doit être vraiment en vraiment bombe et pas liquide, et des pinceaux différents. Avant de commencer, comme toujours, avec les bois, il faut bien poncer et élever tous les vis et les petites parties métalliques. On va réaliser la couleur. On essaye de faire un ivoire très lumineux, donc je vais rajouter euh, de l'or. Ça, ça mène souvent euh, de la lumière aux couleurs. Je vais toujours tester sur un petit support, ou n'hésitez pas à tester sur les parties moins visibles, comme ici. Cette partie, on va la faire avec les couleurs acryliques, mais sur le reste, on va rajouter de l'eau pour avoir un effet transparent et pour faire surtout apparaître les veines naturelles du bois. Ne mettez pas trop de peinture, c'est toujours plus facile à rajouter qu'à enlever, car pour rajouter, il faut juste laisser sécher et euh, refaire une couche, chose que pour enlever la peinture, il faut, il faut poncer les bois. La couleur elle est sèche, ça nous convient, on va continuer la partie L'extérieur de la boîte est la plus importante. On va bien s'organiser avec un petit morceau de papier pour essuyer, on va dire, la couleur sur les parties métalliques et pour les faire apparaître. Je vais accentuer plus euh, avec des nuances de blanc et d'or. Pour avoir un effet un peu moins uniforme avant de laisser sécher, et on va faire l'autre partie. On procède maintenant à donner un petit effet vieilli. Il faut rester dans le même ton, mais plus foncé. Il ne faut pas trop en faire, on peut toujours euh, rajouter. Je garde toujours euh, mon pinceau avec euh, la couleur originale pour éventuellement euh, estomper euh, des effets. Si vous mettez trop de couleurs comme ici, ben vous passez tout de suite avec les pinceaux clairs, ça va l'estomper. Quand on fait des aspects vieillis, la tentation c'est de trop trop en faire, il faut savoir euh, s'arrêter savoir euh, pour avoir euh, vraiment euh, le juste euh, juste fait trop c'est ce comme un passé La peinture de la boîte, elle est finie. On a bien verni pour la protéger avec un vernis satiné en bombe. On a monté les cernières et changé la fermeture. On a trouvé une fermeture plus jolie et importante. On va écrire. Merci. J'ai fait un test sur un papier. On n'est pas obligé avec les tampons d'utiliser de l'encre, vous pouvez utiliser aussi de la peinture. Il faut juste savoir comment faire. Et pour ça, c'est pratique d'avoir une petite éponge Voilà, je prends des repères parce que c'est important cette étape de ne pas la louper, on aura... autrement il faut tout effacer. Vous imbibez l'éponge dans la peinture, vous imbibez à côté pour enlever les surplus, et on va les faire sur les lettres aussi, on va imbiber les lettres. vais commencer à faire mes papillons paillettes dont j'ai positionné mes tampons cristal j'ai pris du vernicole et les petits pinceaux éponge et j'y vais imbiber mes tampons des colle Je laisse un instant mes paillettes rouges et je nettoie les tampons avec euh, du savon de Marseille et de l'eau tiède. Je vais aider avec les cure dents Forme. Si euh, les paillettes que vous avez autour des papillons ça vous dérange, vous pouvez les nettoyer avec un pinceau. Autrement, vous allez tout vernir avec un vernis en bombe pour bien fixer les paillettes sur les supports en bois. La boîte elle est finie. Je préfère la laisser simple, mais si vous voulez, vous pouvez rajouter aussi des fleurs ou des décorations liées au mariage. Euh, J'espère que cette idée euh, ça vous a plu et surtout à bientôt. Ciao.